Ce matin, on a organisé un laboratoire urbain pour euh, inviter euh, tous les gens, euh, tous nos amis tous les gens qu'on a rencontrés euh, dans la dernière année pour leur partager nos réflexions euh, de l'année, des dernières années, autour de cette mouvance-là, l'innovation ouverte, euh, les Living Labs, euh, le concept des biens communs en contexte de technologie sociale, la culture ouverte. Euh, donc on voulait partager ces concepts-là puis les, les discuter, puis euh, avoir un espace créatif aussi pour euh, pouvoir euh, permettre l'émergence de nouveaux projets, de maillage. Lorsqu'on est, est dans, un, dans un endroit qui est sécuritaire, qui est ouvert, qui est libre, ça nous permet de démarrer un projet. Lorsqu'on laisse tomber monnaie, bon, parce qu'on a d'autres intérêts, on, on, on passe sur autre chose, bien ce projet-là est encore virtuellement existant si on veut, puis il y a quelqu'un d'autre qui peut reprendre ça, repartir, pousser l'idée, aller plus loin avec ça. Mais je pense qu'il y a aussi comment peut-on accompagner des citoyens dans un processus de co-création. Euh, dans les Living Labs, en tout cas en Europe, il y a euh, beaucoup d'efforts qui sont mis sur, par certains Living Labs, sur la recherche méthodologique autour de, des méthodes d'animation, de captation, d'innovation, de stimulation, de la créativité, etc., etc. Puis, il ne faut pas simplement donner un espace, il y a toute la couche d'animation par-dessus. On s'entend sur le fait que euh, quand il y a un besoin qui est exprimé, que plusieurs personnes se rassemblent autour de ce besoin-là, il y a plein de solutions qui émergent naturellement. Quand on met les technologies au, au, au service d'un groupe de personnes qui à des besoin, ils vont trouver assez naturellement des solutions. C'est-à-dire, c'est une manière aussi de partager, une manière de travailler ensemble, etc., qui est inscrite dans la notion même de bien commun. Donc aujourd'hui, on veut partager davantage euh, les expériences qui nous ont animés surtout au cours de la dernière année. Euh, on veut renforcer nos liens avec vous, puis voir à travers ça ce qui vous intéresse, puis ce qui nous intéresse, puis comment on pourrait travailler davantage ensemble. Puis on veut vous offrir un espace de création, un espace de création collective ce matin. Mais plutôt que de vous faire une présentation plus traditionnelle de concept, on a décidé de le vivre ensemble pour que ce soit davantage intéressant et intégré si on peut-être. Et puis là, je me retrouve dans cette atmosphère-là où il y a plein de créateurs comme ça de soirée, des gens qui travaillent dans différentes organisations, des entreprises privées, des organismes communautaires, mais tout le monde partage une passion à partager leurs idées, puis à partager leurs idées dans un état imparfait. Puis en fait, ça amenait à dire, partager une idée imparfaite ou partager un projet imparfait, c'est une invitation aux autres qui ont le goût de, partager, de participer à des idées, à la rendre meilleure. Puis effectivement, c'est ce qui se passait à Dromite à Barcelone, puis c'est ce qui se passe plus largement puis je pense que c'est important d'avoir ce genre de réunion-là parce que l'équipe, par exemple, par souvent de son côté, le CA part de son côté, les partenaires de, sur des projets sont un peu des consultants, etc. enfin qu'on a tous ces gens-là. Puis en fait, là, on est réunis ensemble, ils peuvent se voir, ils peuvent se parler, ils peuvent changer ensemble, euh, reconstruire les idées, puis réaliser en fait que comme Nautique, c'est plus grand que ce que chacune des participants pense que c'est. L'Institut du Nouveau Monde un projet qui s'appelle, qu'on appelle qu a fait, le projet de, de travail, qui s'appelle du Nouveau C'est de recréer. En mode avec les technologies, les débats euh, qu'on crée. Euh, je travaille aux bibliothèque publique de Montréal et en fait on est à l'affût des, des bonnes idées et des opportunités pour ouvrir euh, l'espace des bibliothèques euh, en fait, à des projets euh, d'innovation. On travaille déjà avec Communautique sur un projet qui est un, un projet euh, d'insertion des personnes avec une déficience intellectuelle dans un lieu qui serait un lieu technologique. <coughs> Euh, qui sera à la fois un lieu d'accès à internet mais également un lieu de formation pour des personnes déficientes. Euh, et, et dans ce cadre-là, on est ouvert à toutes euh, propositions sur de nouveaux usages, sur de nouvelles euh, possibilités de mettre en place ce projet. Bonjour, je suis Antoine de Coombit, on est un OSBL qui fait des, euh, du développement web et de l'hébergement. Euh, un de nos projets chez Coombit, c'est de reproduire notre mode de fonctionnement, donc euh, de comment fonctionner euh, comme une communauté ouverte, c'est un, un, un de nos euh, principes fondateurs. Remix commun, c'est un projet de faire un œuvre multimédia collaborative internationale sur la question des biens communs. En gros, comment ça se passe? C'est d'aller chercher des gens partout dans le monde qui ont des pratiques liées aux biens communs, par exemple, ça peut être sur la question de l'eau. Ces groupes-là documentent par la vidéo euh, ce qu'ils font, le mettent en commun dans, par le web, et puis qu'on puisse construire des remix à partir de données. Je pense que les objectifs... Euh, les objectifs de la journée ont été vraiment atteints euh, au niveau de, de s'approprier des concepts. Juste, je pense que le nombre de projets qui ont été mentionnés en fin de la journée, il y en avait une dizaine. Euh, ça montre que les gens sont enthousiastes, qui ont des idées, euh, qui voient comment ces concepts-là s'hybrident si avec ce qu'ils font, puis même ouvrent des nouvelles possibilités. Je pense que tous les gens ont participé, ça a été animé, il y a énormément euh, de pistes qui ont été euh, développés, il y a des projets euh, qui ont été nommés, des gens se sont engagés à participer à des projets. Fait je pense qu'on est vraiment atteint le pic de l'année. Euh, on voulait partager toute cette mouvance-là, mais on voulait aussi euh, s'assurer qu'on qu est, est en phase avec nos membres, avec nos, nos, nos amis. Puis, euh, Je pense que ça l'a vraiment clairement illustré. Oui, beaucoup de gens, en fait, des gens qui, qui, qui sont qui viennent de découvrir Communautique, qui sont venus à l'événement aujourd'hui pour voir un peu plus de quoi la dynamique ici, puis qui repartent vraiment satisfaits, motivés puis qui ont le goût en fait de, de, de continuer la réflexion avec nous autres de continuer les projets des les actions.